Cette année, Dyson nous a proposé le Dyson V15 Detect Absolute Qui est sorti il y a quelques temps et que j'ai déjà testé sur ma chaîne Mais Dyson ne s'est pas arrêté là car oui, d'autres modèles sont sortis Ou vont sortir d'ici quelques temps avec des problématiques un petit peu différentes Aujourd'hui, on va s'intéresser au Dyson Outsize Absolute C'est la première fois que Dyson nous propose ce format d'aspirateur balai C'est en gros un Dyson V11 XXL XXL au niveau de la brosse, XXL au niveau du bac. Bref, on va le voir, on va le balai ensemble après comme d'habitude je le prendrai en main pendant plusieurs jours et je vous ferai mon test complet avec des tests d'aspiration tests de bruit et là ce qui est intéressant c'est de savoir si il est quand même maniable malgré le poids et la taille est ce que ce nouveau format d'aspirateur balai de chez dyson est fait pour vous c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Commençons du coup par déballer cette bête, cet engin. Déjà au niveau de la boîte, elle ne semble pas être excessivement grosse hein, par rapport au Dyson V15. On va enlever les petits scotch Et on arrive sur le contenu. Déjà le premier élément qu'on va voir ici, ça va être simplement le bac. Mais intéressons-nous à tout ce qu'il y a à côté du bac. Il y aura le manuel. Le manuel, hop de garantie. Ici on retrouvera la brosse 2 en 1. Le long suceur avec détachement facile. Là, le tuyau qui est coloré d'un rouge. D'un rouge très sympa. Qui ressemble un peu au rouge Roborock. Le clips de rangement. Ici on va avoir la brosse laser slim. Fluffy, c'est les accessoires en gros qui sont sur le V15. Là, la brosse slim, fluffy laser, c'est vraiment une des nouveautés qui va permettre d'éclairer toutes les poussières non visibles à l'œil nu. Ça, c'est super de l'avoir aussi sur le hot size. Parce que ça veut dire qu'en gros, même si on en parlera au niveau des caractéristiques techniques, on reste sur un moteur équivalent et même un calque du V11, on a les nouveaux accessoires qui sont vraiment top à l'usage. Ensuite, on va retrouver la brosse à poil dur. La mini-brosse à poil souple. Une batterie. Parce que oui, sur ce modèle aussi, les batteries sont amovibles. Comme sur les dernières versions du V11. La fameuse, mon accessoire préféré, mini-brosse motorisée, autodémêlante. Qui est vraiment un franc succès. On aura ici, hop, on voit qu'on a un double chargeur qui va sûrement permettre de charger la batterie. Ainsi qu'en même temps, la batterie de remplacement. Et là... Différence, nouveauté, je vous ferai une petite vidéo de Différence si vous voulez Entre euh, le mm, V15 et ce Outsize, ça va être la brosse High Torque Qui est là cette fois-ci une brosse high torque XL je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cette brosse mais c'est juste impressionnant comment elle est grande la surface couverte par cette brosse est de 25% de plus que sur celle disponible avec le V15 je vous les ferai à côté dans une prochaine vidéo je vous ferai le comparatif à côté mais juste comme ça vous, vous dites waouh le délire il va pas rester grand chose d'autre le dock de chargement qui se trouve ici dock mural pour accrocher les accessoires et pour Bien entendu, recharger en même temps bah, le, le Tyson. Et on va arriver sur, on peut dire là, le mastodonte. Regardez-moi ça. C'est un aspirateur juste géant quoi. Regardez-moi cette taille. Wow Bref, c'est vraiment quelque chose de géant. On va vite revenir au niveau des caractéristiques techniques. Mais c'est pareil, on a 150% de plus de contenance sur cet aspirateur que sur le V15, 2 litres. 2 litres, vous allez pouvoir aspirer jusqu'à 2 litres c'est incroyable, hein je crois que c'était 0.6, 0.67 sur de mémoire, hein je vous redirai dans la vidéo comparative sur le V15 mais regardez-moi cette taille et il est pas si lourd que ça après je pense que vu l'autonomie au bout d'un moment il doit quand même faire mal au bras mais ça je vous le dirai pendant le test on a bien entendu toujours le petit écran le petit écran LCD qui va nous permettre hop hop hop de paramétrer le français et d'avoir les informations Similaire qu'on trouve sur le v15 il va falloir le charger complètement pour pouvoir l'utiliser ça je vais le faire bien entendu et pendant que ça charge on va parler des caractéristiques techniques mais là je vous donne une vue d'ensemble déjà de ce qu'il y a dans la boîte étalée sur mon bureau voilà l'ensemble des accessoires et des éléments qui sont dans le contenu de l'appareil donc du coup le corps les accessoires les différents accessoires secondaires les petites brosses et brosses double une batterie en plus une batterie en plus euh, supplémentaire, qu'on va pouvoir charger parce qu'il y a deux chargeurs, du coup vous allez pouvoir charger cette batterie pendant que l'autre charge aussi et vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fini d'aspirer avec l'une, brancher celle-là et ça c'est vraiment top La petite brosse motorisée la brosse high torque XL Et la petite brosse fluffy Bien entendu le dock On est sur les mêmes accessoires secondaires Les mêmes accessoires même Que sur euh, le V15 Juste la brosse XL i-tor qui est en XL Et qu'on a une batterie supplémentaire Ça c'est vraiment sympa C'est vraiment top d'avoir ajouté cette batterie supplémentaire De toute façon là on va parler des caractéristiques techniques Et on va revenir du coup sur l'autonomie Pour vous expliquer avec une batterie ou avec deux batteries Jusqu'à où on peut amener cet aspirateur Continuons C'est parti Vous l'aurez compris avec ce outsize Dyson à vu en grand, en XL. La puissance d'aspiration de cet aspirateur est semblable aux derniers V11 qui sont sortis, les derniers modèles du V11, c'est-à-dire 220RW. On n'est pas sur les 240RW du V15. Néanmoins, on a un produit avec un bac qui permet d'accueillir jusqu'à 2 litres. Oui, 2 litres. C'est juste impressionnant. Ça joue aussi sur le poids de l'appareil parce qu'on est sur un aspirateur qui va monter jusqu'à 3,5 kg, soit un peu plus de 500 g de plus que sur le V15 ou le V11. On reste sur une technologie 18 Cyclone qui génère une force de plus de 70 000 G. Les batteries sont clipsables, on l'a vu, on aura deux batteries dans ce pack et chaque batterie nous permettra d'aller jusqu'à 60 minutes d'autonomie, en écho bien entendu. Donc en tout, là on a 120 minutes d'aspiration. L'aspiration s'adapte au tapis, l'aspiration s'adapte à tout, la gestion de la batterie est intelligente pour économiser le plus possible l'autonomie. Ce Dyson Outside est alimenté par le moteur Dyson hyperdinium comme sur le V15, moteur qui effectue jusqu'à 125 tours par minute et qui génère une aspiration puissante permettant un nettoyage en profondeur. Il y aura différents modes adaptés à chaque tâche, un mode auto qui va du coup intelligemment s'adapter au tapis, au sol dur, au sol mou, on aura le mode éco et le mode boost. On reste aussi sur la même thématique que le V15 avec un système avancé de filtration complet de l'appareil, le système de filtration entièrement scellé à 6 couches de Dyson capture 99,99% ,99 des particules aussi petites que 0,3 microns. Je vous ferai une petite différence avec le V15 Car on a des choses qu'on ne retrouve pas Sur ce Dyson outside, Des choses comme par exemple Le calcul et la donnée des particules aspirées En temps réel Mais on reviendra là dessus sur une courte prochaine vidéo Que dire de plus on peut parler bah, voilà, De light XL je vous l'ai dit 25% plus large Elle prendra du coup 25% de surface d'aspiration En plus qu'une High de base Et on retrouvera aussi la brosse Slim Laser Fluffy Qui nous permettra de voir les poussières invisibles à l'œil nu. Vous l'aurez compris, un aspirateur aussi puissant que le V11, un bac énorme, un poids quand même assez costaud qui va permettre de développer les biceps, de la batterie même, deux batteries de 60 minutes donc c'est un cocktail qui peut être super intéressant. Je vais le charger, je vais le prendre en main pendant plusieurs jours, le tester sous diverses conditions, le tester même pendant 120 minutes afin de voir si bah, j'ai un biceps après qui double de volume ou si j'ai une tendinite et vous dire simplement ce que ça donne est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un Dyson aussi gros ou est-ce que dans la vie tous les jours ça ne sert pas à grand chose Ou alors est-ce que euh, c'est compliqué De l'utiliser bref je prends ça en main On se retrouve très vite dans quelques secondes pour vous Dans quelques jours pour moi les amis, on se retrouve après plusieurs jours d'utilisation de ce Dyson Outsize. On va revenir brièvement sur l'utilisation des accessoires, mais avant, on va parler de l'utilisation, de la prise en main de cet aspirateur hors norme. Car oui, cet aspirateur a, on peut dire, double fonction. A la fois, aspirer, nettoyer chez vous, et à la fois, vous muscler le bras. Je vous assure que dans sa maniabilité, ça le fait encore. Mais dans, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Je comprends ce concept de faire un aspirateur avec plus de contenance, mais vraiment... Au dessus des 3,5 kg si on doit aller aspirer en haut bref cet aspirateur va vous épuiser rapidement vous irez très rarement utiliser la deuxième batterie et très rarement utiliser toute l'autonomie à part si bien entendu vous êtes musclé et que vous aimez les efforts physiques je trouve quand même qu'on va trouver rapidement une limite dans son utilisation à cause de son poids et aussi à cause de sa taille par exemple si on le met à côté du tyson v15 avec la tige etc la brosse i-torque par exemple c'est la même taille mais si vous pluguez juste la mini brosse motorisée au dyson Outsize, ça fait quand même quelque chose d'assez mastoc. donc moi qui ai l'habitude d'aller avec cette petite brosse aspirer mon arbre à chat bah je trouvais qu'on était quand même euh, obligé de prendre de la hauteur pour bien aspirer c'est mon premier retour mon premier petit point négatif après c'est vrai qu'il remplit dans l'utilisation complètement bah, ce qu'il doit faire c'est à dire aspirer avoir beaucoup de contenance et beaucoup d'autonomie le fait d'avoir mis une batterie supplémentaire ça c'est dommage qu'elle soit pas sur le v15 parce qu'on se rend compte que lorsqu'on la charge ça permet vraiment d'étendre l'autonomie parlons maintenant des accessoires les accessoires sont toujours aussi bien que lors de mon test du V15. La brosse Slim Fluffy Laser va vraiment vous permettre d'aller rechercher les petites poussières qui se cachent, qui sont invisibles à l'œil nu. Cette brosse, comme son nom l'indique, est slim. Vous allez pouvoir passer sous les meubles. Bref, vous allez pouvoir aller aspirer chaque recoin de chez vous. La brosse High Torque XL, quant à elle, a vraiment aussi l'utilisation que son nom indique. Elle va permettre d'aspirer d'un coup des plus grandes surfaces. Je vous ai préparé une vidéo comparative entre les brosses High Torque XL et la brosse High Torque la nouvelle du V15, bref une, une vidéo comparative qui va sortir ou qui est déjà sortie, mais cette brosse, malgré qu'elle soit aussi imposante, va vraiment vous permettre d'aspirer plus avec le même aller-retour concernant la mini brosse motorisée vous le savez, c'est mon accessoire secondaire préféré, elle est aussi autodémêlante comme avec le V15 et elle permettra de désincruster les acariens, d'enlever des poils, moi j'utilise à la fois pour mes coussins à la fois pour mon arbre à chat bref, elle va remplir sa fonction comme un pro. Pour ce qui est des autres accessoires, des brosses en fonction du poil souple, poil long, brosse 2 en 1, vous allez pouvoir leur trouver une utilisation en fonction de vos besoins, Aspirez votre voiture, aspirer le tableau de bord de votre voiture, utiliser le long suceur avec détachement facile pour aller aspirer par exemple à côté de votre vmc ou alors même entre votre frigidaire et un meuble, bref pour vous faufiler un petit peu partout, ça reste les mêmes accessoires que sur le v11 et que sur le v15, les accessoires secondaires, donc il n'y a pas de surprise dans leur utilisation. Parlons maintenant de l'écran, on est sur un écran comme sur le v11 qui va nous donner seulement la puissance auto éco ou max vous allez pouvoir avec le bouton switcher d'une puissance à l'autre mais vous n'allez pas avoir la nouveauté qu'il y a sur le v15 qui indique la taille des poussières et des éléments aspirés là vous allez avoir les mêmes fonctionnalités que sur le v11 même fonctionnalité et même puissance on va en parler dans le test d'aspiration juste après mais même si dans la pratique ça se voit pas trop ça reste un aspirateur avec un poil moins de puissance que sur le v15 regardons du coup le test d'aspiration comme d'habitude pour un test d'aspirateur balai J'ai testé la puissance d'aspiration L'aspiration, le nombre, le pourcentage D'éléments aspirés par cet aspirateur Je l'ai testé sur tapis, sol mou Et sur sol dur, j'ai pris 100 grammes De déchets en tout genre, alimentaires secs, pois chiches, poussière, poils de chat Et je les ai étalés sur sol dur ou sur sol mou Sur tapis et après j'ai aspiré J'ai aspiré avec la brosse slim fluffy Sur sol dur et avec la brosse High Torque sur sol dur et sur sol mou Sur tapis et je vous montre la synthèse des résultats Obtenus, on se retrouve du coup avec un total l'aspiration, similaire presque au V15 un poil en dessous du V15 et encore sur ce genre de test ça peut se jouer sur les aimants projetés, peut-être que la brosse XL High Torque a tendance à plus projeter des éléments, mais on se retrouve globalement sur les mêmes résultats qu'un V11 donc c'est validé, qu'en est-il maintenant du test au bruit le test au bruit va être aussi similaire au V11, pas de grosse surprise Je vous affiche le tableau récapitulatif Mais grosso modo on est sur un aspirateur qui fait quand même du bruit C'est pas un aspirateur qui sera connu pour être silencieux Mais il ira pas chercher au delà du seuil qui risque de vous endommager les oreilles Pour ceux qui ne connaissent pas mes tests mais qui sont en train de lire le tableau Je teste avec un décibelmètre le son que fait l'aspirateur en mode éco, en mode auto et en mode max à trois distances différentes, 50 cm, 1 mètre et 2 mètres. Ce qui donne ces résultats là, ce qui reste dans la norme des produits d'ice. Parlons maintenant rapidement de l'entretien et voyons mes points positifs et mes points négatifs. Concernant l'entretien, là encore on va être sur ce qu'on connaît, Ce qu'on a vu sur le V11 et ce qu'on a vu sur le V15 Je suis content que malgré la taille imposante du bac Il est quand même possible d'utiliser le système de translation pour vider le bac Le bac, vous allez pouvoir le remplir jusqu'à 2 litres C'est impressionnant et vous allez pouvoir le vider assez facilement Même si il pèse C'est vraiment pour moi le point fort de vidange du bac chez Dyson Cette translation, je vous le dis et je vous le redis C'est pour moi ce qui manque chez les concurrents Concernant le nettoyage des filtres, tout s'enlève facilement comme sur le V15 et le V11 vous pouvez les nettoyer et le tour est joué Rien de nouveau, rien à ajouter sur l'entretien Vous allez pouvoir démonter la brosse fluffy comme sur le V15 Vous allez pouvoir démêler la brosse high torque Parce que là il n'y a pas de démêlant Enfin il n'y a pas une technologie démêlante Comme sur la brosse high torque v 15 Bref passons maintenant au point positif et points point négatif mon premier point positif, oui, ça va être contrasté. Premier point positif, pour moi, c'est quand même la contenance XL. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin qu'un simple aspirateur balai. Vous allez pouvoir avoir le double de batterie parce qu'il y a deux batteries, mais surtout le double de capacité, un peu plus du double de capacité avec ces 2 litres. Au-delà de ça, la brosse High Torque vous permettra aussi d'aspirer plus. C'est l'objectif de ce balai et l'objectif est atteint. Le deuxième point positif, ça va être les accessoires, les accessoires qui sont repris du V15. La brosse Slim Fluffy Laser, moi, j'ai adhéré complètement et surtout la mini brosse motorisée auto pour moi c'est un accessoire qu'il fallait enfin c'est fallait mettre à jour et cette année ça a été bien mis à jour avec cette petite technologie auto -démilante. mais par contre mais par contre il y a du négatif premier point négatif ça va être le poids ça va être la, la prise en main c'est quelque chose d'imposant je ne me vois pas personnellement utiliser ce balai aspirateur tous les jours ou même pendant une heure d'affilée déjà que le v15 il pèse quand même hein, mais il est quand même mania mais le v15 v11 c'est quand même des aspirateurs il y a beaucoup plus léger ils sont ils sont parfaits, puissance d'aspiration, mais euh, en, en prise en main, au bout d'une de, de heure avec le V15 aussi, vous commencez à, à, à dire, merde, déjà, je dois appuyer, je dois appuyer, je dois appuyer. Là, il n'y a toujours pas la technologie pour verrouillage automatique. Donc, il faut appuyer, en plus, il faut passer. Là, vous êtes sur quelque chose de plus lourd. Toujours pas le bouton. Vous avez deux batteries pour aller jusqu'à 120 heures. Bref, je pense qu'il est difficile de trouver un profil qui correspond à cet aspirateur. À part si vous voulez vous muscler à ce par-ci. Vous l'utilisez vraiment tout le temps à deux mains, etc. Mais c'est assez lourd et euh, vous pouvez peut-être regretter cette grosse taille au bout d'un moment. Le deuxième point négatif, c'est le prix aussi. On a plus de capacité, on est sur un V11 XXL on va dire, mais le prix est aussi gonflé. 799 euros pour un aspirateur balai, c'est tout simplement dingue. À ce prix là, vous pouvez aller acheter un aspirateur balai, euh, peut-être même un V8, aller moins cher et acheter un aspirateur robot à côté. À ce prix là, vous pouvez coupler et avoir moins à passer le balai aspirateur. Bref, c'est du Dyson, ils ont tenté, ils sont allés plus loin, ça devait peut-être répondre à un besoin et si ça répond pas à un besoin on verra que cette gamme d'aspirateurs ne sera pas reconduite l'année prochaine ou les années suivantes voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ce test j'espère que vous avez apprécié découvrir cet aspirateur balai avec moi grosso modo je le conseille à Thibaut Shape ou à mon ami Bananamo si il veut s'entraîner se faire un petit peu de muscle chez lui en faisant le ménage pour faire plaisir à sa femme si vous voulez des informations sur le V15 j'ai fait un test complet dessus si vous voulez une vidéo comparative entre le V15 et celui là le hot elle est sortie ou elle va sortir dans quelques jours En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne sans vous abonner Si c'est quelque chose qui ne vous va pas dans le test Au lieu de ne pas vous abonner, dites-le moi en commentaire Et j'améliorerai ça pour la prochaine fois On arrive aux 30 000 abonnés Je compte sur vous, merci et à bientôt sur ma chaîne